Ça je vous disais, pour le the the the the beast. Donc c'est là qu'on est venu. Euh... Ah salut toi, rigole hein. Sympa. hein. Alors, regardez ce qui est sympa. J'adore les lions, enfin c'est tout est là. Hein, je veux dire, regardez les lions, si, si vous regardez un peu ce qu'il fait. Hein. C'est tout ça qui compte hein, dans la vie, non non non. Ah bon Non, non c'est l'énergie qu'on dégage, il paraît. Alors regardez, international yoga festival, bah, vous étiez là, on était là. 1, 2, 3. Donc... Il euh, y avait du monde, regardez qu'il y avait, il y avait le Dalai Lama, je vous explique pas. Et comme c'était bondé, là il y avait quasi personne, hein. c'était plein. C'était plein le... Ah oh, mon dieu, voilà. Là on peut zoomer avec la caméra frontale. Quatre fois. Voilà. Où êtes-vous? Donc là, c'est. Voilà, euh, une fois que vous avez un peu. Euh, tac, vous pouvez être là. Hein. Je veux dire, euh, si on regarde, hein, il y a des jeunes et tout. Hein, ça va vite, hein, des fois. Et, et, et, et quand même, hein, tout en haut. Salut toi. Donc regardez, il y, a, il y a des tout jeunes et tout. C'est génial. Hein. Il y a une place pour tout le monde. ça. Hein. Regardez, regardez. Je vous dis, il y a une place pour... Là. Là, il y a une petite place là au quadre. C'est pas mal, non Voilà, vous pouvez vous inscrire, etc. C'était International Yoga Festival 2018. Il y en a un qui arrive en septembre 2018. On sera là. C'est hein, Rishikesh et puis l'année prochaine aussi. Un truc à ne pas louper une fois. Hein, si vous êtes prof de yoga, il faut, il faut venir une fois quand même à Festival International du Yoga. Hein. Surtout ici, c'est un mec. Voilà, regardez, j'aime bien ce que je en... Ouais, c'est comme ça. Voilà, à tout à l'heure.